Comment démontrer le théorème du moment cinétique Donc Ce théorème s'écrit de la façon suivante, dérivé par rapport au temps du moment cinétique, égale somme des moments des forces. Et on va voir que ce théorème est une conséquence du principe fondamental de la dynamique. On va prendre le vecteur moment cinétique et l'exprimer en fonction du produit vectoriel, du vecteur OM et de la quantité de mouvement. Donc ça donne d sur dt de la, du moment cinétique est égal à d sur dt de OM vectoriel MV. Et donc, on va distribuer la dérivée par rapport au produit vectoriel. On obtient donc deux termes, dom sur dt vectoriel mv et om vectoriel m dv sur dt. Pour ce premier terme, en fait, on reconnaît ici dom sur dt la vitesse. Donc, on a le produit vectoriel de la vitesse par un vecteur euh, collinaire à cette vitesse, puisque c'est mv qui est collinaire à v. Donc, ce produit vectoriel est nul. Donc, le premier terme est éliminé. On va s'occuper du deuxième terme, donc OM vectoriel M dV sur dt. On reconnaît ici une expression du principe fondamental de la dynamique qui dit que M dV sur dt c'est MA et MA c'est la somme des forces. Ainsi, si on, on, a, on inclut cette expression-là à l'intérieur de celle-là, on obtient. Dérivé par rapport au temps du moment cinétique est égal à OM vectoriel somme des forces. On a remplacé ici M dV sur DT par somme des forces. C'est égal à la somme des OM vectoriel FI, et donc c'est égal à la somme des moments des forces. C'est ce qu'on voulait démontrer.